Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la l'agro du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 303 et qu'est-ce qu'on va faire On va finir notre marteau, on va se faire un manche Allez c'est parti Dans un épisode précédent, je suis allé à Rosay à côté de Nantes, pour me forger mon premier marteau Il est temps aujourd'hui de lui faire un manche Je commence donc avec un morceau de chêne que la copine Oriane m'a filé, exprès pour ça et je le taille aux dimensions approximatives à la scie sur table L'étape suivante est bien sûr de commencer à former le tenon qui va venir dans le trou de mon marteau. Je commence par dégager le plus gros à la scie à ruban avant d'attaquer le reste à la main avec des ciseaux à bois puis une râpe. Je réduis un peu l'épaisseur sur un des côtés au rabot stationnaire, puis direction mon étau pour donner la forme générale du manche, avec une vaste ringue qui me permet d'arrondir et affiner un peu le manche. J'aime garder un côté massif et carré à mes manches pour qu'il se cale bien dans ma grosse main, mais aussi qu'il soit doux et ergonomique. Après que la forme générale du manche a été faite, je m'attaque aux espaces pour les joues de mon marteau, les parties métalliques qui descendent un peu sur le manche, et j'enlève ça petit à petit avec mes ciseaux à bois. Le but ici est que le manche et le fer du marteau s'encastrent, comme le dit l'expression « comme papa dans maman », avec un peu d'effort, donc j'essaye d'aménager un espace confortable pour que le fer puisse s'y reposer. Après quelques tests, je marque les derniers éléments à enlever avec les ciseaux à bois pour avoir une pose idéale du fer. C'est un peu long mais indispensable si on veut un manche de qualité pour son marteau. Maintenant que le fer et le manche se marient parfaitement, je finalise la partie haute du manche toujours avec ma vastringue pour lui donner la forme générale et casser les angles avant de passer le tout au papier de verre 80 puis 120. coup de poncieux stationnaire mais qui n'est pas l'outil idéal ici, trop bourrin et pas assez précis, avant de donner un petit coup de ponçage léger pour enlever les derniers défauts éventuels à mon manche. Je vérifie que mon manche et fer s'en mangent toujours aussi bien et je marque et découpe le manche, ainsi qu'un coin dans un bois plus dur exotique. Vient enfin le temps de l'assemblage, j'ai remonté le fer, j'enduis de coin de colle et j'en mange tout ça avant de découper le surplus à la scie japonaise. Je pourrais m'arrêter là, mais j'ai décidé de brûler en surface la partie supérieure du manche tout simplement parce que j'aime le rendu sombre. un petit coup de brosse pour enlever les particules brûlées de bois, un petit peu d'huile pour bois et sur les conseils de David mon maître forgeron, je vais mettre un peu d'époxy sur le haut du manche pour éviter tout le mouvement. Et voilà, mon manche et mon fer de marteau fait main, assemblé et prêt à enfoncer des clous et taper des trucs à droite à gauche. Alors qu'est-ce que ça donne, ce marteau enfin finalisé avec ce manche Ouh. Moi je suis plutôt super content du résultat, et on va parler de plusieurs choses. La première chose, le bois utilisé. Comme vous l'avez pu le voir, j'ai utilisé du chêne, ce qui n'est pas le bois idéal pour un manche de marteau. Idéalement, j'ai noté un peu ce que j'ai trouvé à droite à gauche, idéalement, il faudrait du frêne, du buis, du châtaignier ou du hêtre. La raison pour laquelle j'ai choisi du chêne, elle est relativement simple, c'est que j'avais ça sous la main. <rire> j'avais pas de freine ou de hêtre sous la main. Donc, avec du chêne que la copine Oriane m'a filé, euh, qui à mon avis est suffisant pour l'utilisation que je vais en avoir. Je vais pas avoir une utilisation forcenée, et puis si jamais ça marche pas, bah, je changera le manche et j'en referai un autre. La deuxième chose c'est la forme. Euh, de plus en plus, j'aime beaucoup cette forme ronde mais carrée un petit peu, qui me permet en fait, de reposer ma paume sur le côté carré et qui est plutôt euh, semi-ronde ici. J'ai façonné ce manche à la main avec une vaste ringue et avec une râpe et ensuite j'ai poncé ça à la main et ensuite avec ma ponceuse. J'aurais pu utiliser des power tools pour faire ça mais en fait pour avoir justement cette forme ronde, ronde carré, bah, le plus simple c'est de le faire à la main. La partie la plus longue a été de faire ben en fait la partie haute et surtout euh, l'élément pour que la joue de mon de mon fer puisse se reposer correctement sur le manche c'était un petit peu long parce qu'il fallait ajuster ça au fur et à mesure et j'ai fait ça avec des ciseaux à bois mais globalement ça s'est plutôt bien passé j'ai essayé de suivre les conseils que l'ami David qui m'a appris à forger justement euh, mon fer m'a conseillé plusieurs choses la première bien sûr c'est de mettre un coin et un coin qui soit plus dur que le bois d'origine. J'ai pris un bois exotique, euh, je sais pas trop ce que c'est, à mon avis, il m'avait l'air plus dur que le chêne. La deuxième chose qui m'a conseillé, c'est de mettre un petit peu d'époxy sur le haut de mon manche, pour éviter que mon manche se barre. Tout ça, bien sûr, c'est dans le cas où je veux l'utiliser pour la forge, puisque euh, j'en reviendrai peut-être sur un autre épisode, mais un de mes marteaux sur lequel j'ai fait un manche, avait tendance à se démancher pendant que j'étais en train de forger. Dernier élément, bien sûr, c'est la finition. J'adore ce type de finition un peu cramée. Là, j'ai fait un espèce de dégradé cramé, pas cramé. Et j'ai fini avec une huile pour le protéger. Euh, et je, moi, je trouve que... Moi, j'aime bien ce genre de finition. Globalement, je suis très content de mon marteau, aussi bien le fer que le manche. Vous dire à quoi il va me servir exactement, c'est une bonne question, mais en tout cas, voilà, j'ai fait mon premier marteau de A à Z, j'espère que j'en ferai d'autres, j'espère que ça vous incitera à justement aller dans des assos ou des endroits où vous pouvez aller forger vos propres trucs et surtout vous fabriquer votre, votre propre manche parce que comme vous avez vu c'est super simple. En tout cas moi je suis très content du résultat comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr t'abonner et évidemment tu peux laisser des commentaires. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbecuepeurs qui tous les mois m'envoient un petit peu d'argent, ce qui me permet de m'acheter bah, par exemple la colle époxy pour mettre euh, au-dessus de mon manche. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 303 où j'ai fabriqué le manche de mon marteau que je m'étais forgé il y a de ça quelques semaines. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.